Sandrine Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes la directrice des rédactions du groupe Centre France et rédactrice en chef du, du journal La Montagne. Euh, le journal La Montagne qui a décidé de mettre en place une seule et unique édition quotidienne pour l'Allier. Oui, alors, euh, en effet, euh, dès le dimanche euh, 15 mars, euh, au soir euh, du premier tour des, des municipales et l'annonce euh, du confinement euh, dès le lendemain, il a fallu... Euh, euh, se réadapter, se réinventer euh, le, notre première priorité en effet de, de, de, de mettre nos euh, journalistes nos rédactions et nos différents salariés en travail à distance et en mobilité euh, pour euh, d'abord protéger euh, leur santé et puis ensuite, euh, de fait, de devoir réinventer un autre journal pour euh, des lecteurs euh, confinés euh, et puis également tenir compte du fait qu'on avait tout un pan d'actualité qui tombait, euh, mmh. je pense notamment aux manifestations euh, sportives, culturelles et donc il a fallu réinventer du contenu autour du coronavirus et comme nous ne voulions pas euh, que d'un journal anxiogène sur cette actualité mmh. nous avons mis en place un supplément euh, spécial euh, euh, quotidien Et dans lequel euh, Qui s'appelle Si on se changeait Les idées Dans lequel on met euh, De l'info euh, Plus heureuse euh, où On ressort Les chroniques de Vialat Plus de mots fléchés De mots croisés De jeux Pour euh, ouvrir une fenêtre Sur l'ailleurs alors concernant la distribution de ce journal, vous avez lancé une pétition il y a quelques semaines suite à la décision de la Poste de retirer des jours de distribution. C'est réglé cette affaire ou vous continuez à négocier avec la Poste bah écoutez, de toute façon, sur sur cette affaire, il y avait euh, la distribution euh, du journal pour les abonnés euh, par la poste. Mais pas seulement, encore oui. une fois. Euh, C'est le courrier dans son ensemble. C'était aussi euh, la fermeture de de petits bureaux de poste euh, qui ne permettaient pas euh, aux gens de pouvoir accéder à leur compte euh, postal. Des distributeurs de billets qui étaient sans billets. Euh, tout ça au bout d'une semaine de confinement, euh, donc euh, les, de, sur une entreprise de service public, euh, c'est vrai que l'incompréhension, autant au bout de deux, deux mois, on aurait pu comprendre euh, une telle décision. Euh, là tout de suite on a eu euh, énormément et à commencer par nous et par euh, des postiers hein, qui, euh, qui nous ont appelés, qui nous ont soutenus dans cette affaire euh, même les syndicats euh, CGT de La Poste qui se sont euh, émus de ne plus remplir leur mission de service public Donc pour euh, alors est-ce que c'est réglé bah, Écoutez en tout cas nous avons euh, à défaut de l'avoir été au départ été entendu par la direction euh, de La Poste hein, puisque cette pétition a recueilli euh, près de 13 000 signatures euh, à leur qu'il est. Euh, nous avons réclamé parce qu'encore une fois, il n'était absolument pas question euh, d'exiger des postiers qu'ils se mettent en danger. Euh, au contraire, hein, cette pétition euh, était adressée au PDG euh, de la Poste et de dire protégez et c'est votre devoir, vos salariés et vos postiers, euh, équipez-les de masques, euh, de gants pour leur permettre de continuer à faire leur travail sur ces territoires ruraux euh, où ils constituent un lien social important avec une population euh, avec une moyenne d'âge âgée, ils ont revu un petit peu leur copie depuis ce début de semaine, depuis euh, hier très exactement, en rajoutant, euh, selon les secteurs géographiques une journée de distribution soit le lundi, soit le mardi, puis euh, conserver les mercredis, jeudis et vendredis qui fait euh, un jour euh, un jour sur deux ce que nous réclamions. Donc mmh. pour l'instant, euh, ça a été le cas euh, ça a été le cas hier, on attend euh, euh, d'en savoir un petit peu plus sur cette journée de mardi. Et Sandrine Thomas je... Justement, vous évoquez tout à l'heure euh, une transformation un petit peu donc de, de, de la rédaction euh, euh, et de la diffusion surtout des, des informations hors papier. Est-ce que les supports numériques, les, les réseaux sociaux euh, sont une nouvelle façon pour la presse quotidienne de, de, de survivre à travers cette crise bah, une nouvelle façon euh, non puisque nous étions de, déjà et depuis longtemps sur les supports digitaux euh, comme sur euh, quand je disais euh, tout à l'heure que nous avions euh, dû nous, nous réinventer nous tourner euh, vers les attentes de nos lecteurs en période de confinement et de dire euh, ils attendent autre chose de nous dans cette période là où ils sont euh, encore une fois confinés chez eux donc la première chose euh, tant pour les supports digitaux encore une fois euh, que papier la première question que nous nous sommes posées, c'est dire en quoi on va pouvoir leur être utile dans cette période-là. Donc, D'où la décision de publier quotidiennement euh, l'attestation de, déplace de déplacement hein, avec deux exemplaires à découper parce que là aussi, comme nous connaissons bien euh, nos territoires, nous savons euh, que euh, beaucoup de ces territoires euh, de notre zone de diffusion sont en zone blanche, que beaucoup de cette population n'est pas euh, informatisée, n'est pas connectée ou n'a tout simplement pas d'imprimante. Donc ça, ça a été c'est euh, l'une des premières choses que nous avons mises en place. Le supplément, tout à l'heure, euh, je vous le disais, et sur les supports digitaux, euh, effectivement, où on a adapté euh, nos contenus euh, avec euh, toujours plus de serviciels euh, sur euh, tous les circuits courts pour aller chercher... Euh, et s'alimenter de produits frais à proximité et en, en, en production locale. Donc là, on a donné toutes ces informations-là. On a également mis en ligne des tutos pour permettre aux gens de fabriquer leurs propres masques en attendant que la les masques arrivent dans les pharmacies euh, on a mis également en place des tutos pour les enfants avec l'éducation nationale euh, sur nation apprenante. Enfin voilà, ce, tant sur les, les contenus digitaux que papier, euh, nous avons adapté notre offre euh, à cette période de confinement où les familles et euh, les personnes sont doivent rester euh, chez durant toute la journée. Oui une question Sandrine juste pour représenter à nos auditeurs que le groupe Centre France parce que il n'y a pas que la montagne, vous dirigez non, un, un grand groupe, donc les différents titres et jusqu'où le groupe Centre France rayonne dans notre dans notre pays. Oui, vous avez raison de, de le dire. On, on parle de la montagne parce que c'est le titre, le connu. titre de, de, de l'Allier, mais le groupe centre France en effet, ce sont huit quotidiens hein, qui vont jusqu'aux portes de Paris, jusqu'à Versailles, Rambouillet, Orléans et Chartres, et qui va jusqu'au sud, jusqu'à Aurillac, Brive en Corrèze, et puis également, ce sont dix hebdomadaires. Euh, sur la zone de diffusion, et également, euh, parce que ça mérite de le préciser, euh, parce mmh. que beaucoup euh, de, de vos auditeurs et de nos lecteurs ne le savent pas forcément, c'est aussi une agence audiovisuelle, avec trois bureaux en région pour TF1, mmh. euh, à Clermont-Limoges et Tours, et tous les reportages tournés sur l'Auvergne, et que vous voyez au 13h Jean-Pierre Parnot, au 20h, ou dans le week-end d'Anne-Claire Coudray mmh. sont réalisés par nos équipes depuis Clermont-Ferrand. Et alors, euh, je tiens à préciser aussi à nos éditeurs, vous étiez l'ancienne directrice de l'Allier, donc vous connaissez très bien le, le bourbonnais. Et euh, Votre analyse en tant que journaliste, comme vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, votre, votre analyse sur le traitement des médias sur cette période du coronavirus, en, alors que ce soit en local, en national ou même en international, votre, votre point de vue en tant que journaliste sur euh, comment les médias se comportent en ce moment Justement, je pense qu'il faut il faut faire très attention à pas faire n'importe quoi. On a encore vu hier, via les réseaux sociaux, et c'est là où les médias ont un rôle important à jouer, parce qu'on voit bien que les gens, de fait, en étant confinés, ont beaucoup de temps, s'amusent à détourner des informations. Euh, et on en a eu encore euh, l'exemple hier soir avec euh, Cyril Hanouna euh, qui a dit euh, en direct, euh, révéler euh, soi-disant une exclusivité avec différentes dates de déconfinement euh, parce que il avait vu un tweet passer, il n'avait pas vérifié l'information et toute la force des. ce qui était un fake... Hein, une fake news, une fausse information et le rôle des médias justement dans des crises comme celle-là, c'est de garder euh, son sang-froid, son professionnalisme de vérifier les infos, de bien les recouper et justement de mettre en, en perspective, ce n'est pas notre rôle euh, de dire si euh, oui ou non il faut prendre euh, et prescrire de la chloroquine ce n'est pas notre rôle euh, non plus euh, de, euh, de de parler de déconfinement euh, quand, euh, etc parce que encore une fois il euh, y a des spécialistes, il euh, y a des médecins pour tout ça, il mmh. y a des conseils scientifiques et là notre rôle plus que jamais, euh, et c'est là où euh, on a notre épingle à tirer euh, du jeu, c'est justement d'apporter une information fiable, vérifiée euh, par rapport à, à tout ce qui circule euh, de faux sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sandrine Thomas, pour ces précisions, votre point de vue également sur la presse. Je rappelle que vous êtes la directrice des rédactions du groupe Centre France, rédactrice en chef du journal La Montagne. Merci beaucoup, Fua. Merci à vous.